Salut, cette vidéo comme toutes celles de cette chaîne youtube a été créée par un jeune trentenaire plein de compétences et bosseurs fier de payer ses impôts car solidaire du modèle social français mais ubérisé et précarisé à travailler des heures quotidiennement pour des miettes afin que d'autres se gavent tu peux l'aider 1 1€ en un clic sur tipeee bon visionnage Alors c'est l'histoire d'un gars il est riche euh, tout seul enfin il est devenu riche euh, tout seul du coup ne veut pas trop partager avec les gens hein, normal euh, du coup il part au portugal hein, avec tout son argent pour se mettre bien Au soleil. mais il revient régulièrement appuyer sur un gros bouton rouge à la télévision afin d'alimenter son compte en banque Salut l'internaute, alors comment ça va de par chez toi, la famille, les amis, la libido Non je demande parce qu'il y en a qui se mettent très bien en ce moment en nous prenant pour des cons Allez toi, à chaque fois c'est toujours... Tu me diras c'est vrai que c'est la tendance en ce moment. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. <rire> voilà, mais, de travailler. Mais... Il y a dans cette société une majorité de femmes. Pour beaucoup, illettrées Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, et les gens qui ne sont rien. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes de Mélenchon que vous venez de citer, que ouais, je le redis... C'est une ligne qui fait 19% pour les Mais malheureusement, elle fait 19%, il hein. y a 19% ah, d'abrutis, il y, y a 19% d'abrutis, il y a 19% d'abrutis... Tu me diras, si toutes ces insultes étaient des points smile qu'on pourrait cumuler dans notre euh, puce implantée, mais voilà les tours du monde qu'on pourrait se payer Emmanuel Macron en total chute libre dans les sondages est en passe de s'écraser au sol dans un fracas des plus inédits. Alors hop, voilà qu'on appelle l'assisté le plus médiatico-sympathique, même si j'ai un bon grand doute sur le sympathique, pour qu'il vienne servir de vitrine idéale au libéralisme-mondialisme décomplexé. Florent Panny, il n'est pas à son premier coup d'essai. La blague Et c'est parti pour une mise en scène des plus léchés Où Bruno Le Maire court comme ça je, je mime Bruno Le Maire qui court Pour retenir le chanteur au grand cœur Et lui dire de rester au pays car je le cite Nous avons besoin de tous les talents Bon alors mon petit Bruno, rassure-toi, Floflo ne va pas quitter la France réellement, complètement, hein. Il n'y dormira juste plus, ou plutôt son compte en banque, parce que lui, physiquement, va revenir régulièrement chez nous. Il va pas quitter notre territoire, parce que c'est ici qu'il fait fortune en fait, hein. Avec l'argent des français qui achètent ses disques, ses billets de concert, qui regardent la télé pendant qu'il y est, et qui achètent les produits, des publicités, etc. C'est même Pecno qui, eux, payent leurs impôts en France. Mais quelle idée, mais quelle idée sont grenues de payer ses impôts D'ailleurs, pourquoi faire Financer l'éducation nationale pff, mes enfants sont scolarisés dans le privé aux States. Investir et entretenir les hôpitaux publics Public Non, moi c'est clinique privée. Construire et réparer les axes routiers Je me déplace qu'en jet privé, ou en Porsche, alors du coup, les scousses... Des HLM alors Des quoi Après le mec ose dire, je ne suis pas fortuné. Tu n'es pas fortuné tu vis entre l'Argentine, les USA et la France. Tu es sur le point d'investir au Portugal et j'imagine que ça sera pas dans un deux pièces à Lisbonne. Tu touches un demi-million d'euros par saison de tournée de The Voice depuis 7 ans où tu portes des vestes payées souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Plus tes royalties, tous tes albums, tes concerts, tes produits dérivés, etc. Tu ne te foutrais pas un petit peu de notre gueule. Tu dis qu'en France on n'aime pas les gens qui réussissent. Mais j'en ai ras le bol d'entendre ces conneries à longueur de journée, ça veut dire quoi réussir Apparemment, pour toi, c'est juste avoir du fric, en fait, déjà, pour commencer. De plus, ça sous-entend que tu réussis tout seul et que tous les autres sont de grosses feignasses. Encore ce mythe puant de la méritocratie comme celui du ruissellement. Mais pour un artiste populaire comme tu l'es, ce sont des dizaines et des dizaines de petites mains et de grands talents, commerciaux, musiciens, employés, techniciens, etc., qui bossent dans l'ombre pour faire tourner ta machine à fric. Tu crois que le conducteur de ton bus de tournée ou le technicien qui t'éclaire sur un plateau télé s'évade fiscalement bah non, ils gagnent durement leur vie, eux aussi, eux surtout peut-être, et payent leurs impôts dans leur pays parce qu'ils sont solidaires. Des services publics qui maintiennent le niveau de vie de leur pays. Et toute ta promo sur les chaînes publiques depuis des années, et tes disques subventionnés en partie, c'est les subventions qui viennent d'ailleurs des impôts que d'autres payent. Ou encore tes cachets énormes payés par les festivals qui touchent des aides SACEM qui eux proviennent en partie des droits d'auteur d'autres artistes qui payent leurs impôts en France. Sans eux, sans toutes ces personnes qui composent les équipes de l'ombre, sans ces millions de personnes qui achètent tes discours à tes concerts, ou qui regardent la télévision, tu ne serais rien. Tu sais, rien. Comme ton pote Macron aime tant nous qualifier, nous qui ne rêvons pas d'être milliardaires et fortunés comme toi. Alors ouais, pars Mais pars vraiment Fais carrière au Portugal et dégage Sois constant dans ta logique de bout en bout Oh le Portugal, ce beau pays où le SMIC est à peine supérieur à 500 euros par mois. Tu as récemment interpellé Macron en lui demandant de changer les règles pour que les gens reviennent parce qu'on pourrait très bien vivre en France. Mais de quels gens parles-tu Les fortunés qui souhaitent vivre dans la douceur et le confort de la France sans participer à l'effort collectif Sans être solidaires à la hauteur de leurs moyens Eh ben non merci, nous on a besoin de gens qui créent de la richesse, des gens solidaires et pas des assistés et des parasites. Il y a des règles à changer, oui, des choses à revoir, pour plus d'égalité, plus de justice, plus de démocratie, plus d'écologie, mais ce que tu demandes et ce que tu attends est aux antipodes de tout cela. C'est purement indécent et irréaliste. Alors ciao Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup, c'est très important pour moi. Alors bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, de mettre des likes et des commentaires et surtout de partager partout, partout, partout cette vidéo. Je te kiffe, à très vite, bisous